Je crois, Seigneur, et je suis fier de ma foi Seigneur, je crois, je crois, Seigneur, et je suis fier de ma foi Seigneur, je déclare ce soir Seigneur, je crois, je crois, Seigneur, et je suis fier de ma foi. Je crois, Seigneur, je crois, Seigneur, Seigneur, je veux annoncer, Seigneur, d'emblée ce soir, que je crois, Seigneur, Seigneur, je crois, et je suis fier de ma foi. Seigneur, Seigneur, je suis fier de ma foi ce soir. Reke de Bosh, reke de Koryche, que Bahaya. Seigneur, je crois, oui, je crois. Et je suis fier de ma foi Seigneur, je suis fier de t'appartenir ce soir Je suis fier de ma foi, je suis fier d'être ton enfant Seigneur, je crois Yahweh, Et je suis fier de ma foi Seigneur, j'ai envie de le proclamer à qui veut l'entendre ce soir. Je crois, Père, et je suis fier de t'appartenir. Seigneur, mon Dieu, c'est ce que je mets d'emblée. Oh Seigneur, comme affirmation pour toutes les personnes qui vont se connecter ce soir. Saint-Esprit, je dépose mains, je dépose cette parole en tes mains pour te confirmer que je suis fier d'être enfant de Dieu. Seigneur, je crois, à Jésus, et je suis fier de ma foi. Seigneur, je veux croire, je crois, je crois. Seigneur, je crois. Oh Dieu, que toute langue compète ce soir. Que la nature entende, que l'univers entende, Seigneur, le cri de mon cœur. Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi. Seigneur, je crois, Seigneur, et je suis fier de ma foi l'univers entende ce soir l'objet de ma fierté Seigneur oui je crois et je suis fier de ma foi Seigneur je crois oh oui je crois Seigneur et je suis fier de ma foi. Seigneur, tes enfants qui vont se connecter ce soir sont là parce que ces enfants sont fiers de leur foi. Tes enfants, Seigneur, tes adorateurs et tes adoratrices sont fiers de t'appartenir. Gloire et honneur te soient rendus, Père. Seigneur, oh oui, je crois. Et je suis fier de ma foi. Comment ne pas être fier d'être ton enfant, Seigneur? Toi, le Dieu des dieux, le Dieu sacré des Hébreux, ce Dieu-là qui est tout pour moi, comment ne pas être fier de t'appartenir? Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi. Comment ne pas être fier d'appartenir au seul Dieu, au vrai Dieu? Seigneur, je crois, oui, je crois, Seigneur, et je suis fier de ma foi. Oh, roi de gloire, je suis fier, je suis fier, je suis fier de toi, je suis fier d'être ton enfant. Oh, Yahweh, je suis fier, je suis fier d'être ton enfant. Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi. Yahweh Dieu, je suis fier Tes enfants sont fiers Seigneur, visite-nous ce soir Visite-nous ce soir, Seigneur Nous venons manifester notre fierté Seigneur, de t'appartenir Seigneur Je crois, je crois, Seigneur Et je suis fier de ma foi Shalom, shalom, adorateur, adoratrice. Ça fait un moment que vous n'avez pas entendu ma voix dans ces directs, mais sachez une chose, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, c'est vrai, j'ai dû prendre du repos. J'appelle ça prendre du repos parce que physiquement, l'Éternel m'a montré que mon corps en avait besoin. Mon corps avait besoin de se reposer. J'ai connu une grosse fatigue. Mais tout cela, je pense que le Seigneur est en train de préparer l'échéance suivante, Quelle échéance pour entrer dans nos promesses. Shalom adorateur, shalom adoratrice. Si tu es ici ce soir, tu as choisi la bonne part. Si tu es ici ce soir, c'est que tu es venu à la rencontre de ce Dieu de qui tu es fier. Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant, bien aimé, pour demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de te remplir. Il était déjà là, le Saint-Esprit. Il se mouvait déjà dans l'atmosphère. Demande au Saint-Esprit de venir te remplir, de venir nous remplir, de venir prendre toute la place ce soir. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta gloire qui remplit ce lieu. Saint-Esprit, viens remplir ce lieu, viens habiter chaque personne. Saint-Esprit, que chaque personne connectée ce soir te rencontre, visite chaque personne, visite pleinement chaque personne Est-ce que cela se ressente. Alléluia, éternel mon Dieu, que ce ne soit pas juste des mots que je prononce ce soir, mais que chaque personne connectée reçoive ta visite et que chaque personne qui se connectera plus tard et même qui n'est même pas sur cette plateforme mais qui verra sur YouTube ou sur d'autres réseaux que ces personnes Lorsqu'elles entendront nos voix, lorsque elles se connecteront à ces directs, que ces personnes soient visitées et que chaque personne sache qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Louange à toi, ô roi de gloire. Alléluia. Saint-Esprit, viens remplir ce lieu. Saint-Esprit, viens remplir ce lieu. Alléluia. Viens. Oh, viens, Saint-Esprit. Et rempli, et rempli. « Le cœur des adorateurs et allumeuse en nous, le feu de ton amour. » Saint-Esprit, viens allumer en nous ton feu ce soir. Viens, viens, viens rallumer en nous ta flamme. Viens allumer en nous ton feu divin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits ce soir. Là où il y a la lassitude, Saint-Esprit, Viens nous revigorer. Viens allumer en nous ta flamme. Viens nous remplir. Alléluia, viens brûler en nous, Saint-Esprit. Viens, viens et fais le travail que tu as à faire ce soir. La mission que l'Éternel t'a confiée ce soir pour nous, viens. Nous sommes disposés, nous sommes disposés, nous sommes disposés à te recevoir et à te laisser exercer ta mission. Alléluia, Saint-Esprit, brûle en moi ce soir. Saint-Esprit, conduis-moi ce soir. Saint-Esprit, à travers moi, Seigneur, visite les enfants de l'Éternel. Visite les enfants de l'Éternel connectés. Que personne ne parte d'ici ce soir comme elle est venue se connecter. Seigneur, il y en a qui sont peut-être venus par curiosité, mais je tu sais que dans l'ensemble, tes enfants viennent parce que c'est un rendez-vous et que personne ne veut manquer ce rendez-vous. Seigneur, mon Dieu, à toutes ces personnes qui sont à ton rendez-vous, oh Dieu, fais quelque chose de spécial ce soir. Fais quelque chose de différent. Fais quelque chose de nouveau ce soir. Remplis chaque personne ce soir. Visite chaque personne ce soir. Prends le contrôle de leur vie ce soir. Seigneur, parle à chaque personne. Moi-même, j'ai besoin que tu me parle. Parce que je sais, Seigneur mon Dieu, que la fatigue que je viens de traverser, je préfère lui donner ce nom. Éternel mon Dieu, je sais que c'est parce que je suis en train de passer à une autre étape. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu remets à moi de l'énergie. Tu mets à moi l'énergie dont j'ai besoin. Et tu mets à chacun de tes enfants, à, chaque, à chacune de tes filles, il y a une énergie que tu mets, Père, pour la revigorer. Éternel mon Dieu, tu réponds à nos attentes. Tu réponds au cris de nos cœurs ce soir. Saint-Esprit, parle à l'âme la de chaque personne. Alléluia. Je ne saurais pas le faire, Saint-Esprit. Moi, je ne saurais pas le faire parce que je suis limité. Mais toi, Saint-Esprit, tu es partout. Oh, Alléluia. Tu représentes ce Dieu omnipotent, ce Dieu omniscient. Remplis chaque personne. Visite chaque personne de façon spéciale, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, ô Roi de gloire. Gloire à toi, ô Roi de gloire. Alléluia. Mon âme, bénis l'éternel. Mon âme bénit l'éternel, éternellement Dieu, tu es le Dieu infiniment grand, éternellement Dieu. Tu es le Dieu infiniment grand. Mon âme bénit l'éternel. Mon âme bénit l'éternel. Éternel, Éternel mon Dieu. « Tu es le Dieu infini, immense grand, éternellement Dieu. « Tu es le Dieu infini, grand. » Bien-aimé, réalise une chose, le roi de gloire est assis sur son trône, et il t'observe, il te regarde, il me regarde, il apprécie l'adoration. Ce qu'il veut, c'est que tu l'adores de toute ton âme. Pas que tu écoutes Georgette, mais que tu l'adores avec ta propre voix, avec toute ton âme, avec ton esprit, avec tout ton être, que tu l'adores en esprit et en vérité. Mon âme, bénis l'éternel. Mon âme bénit l'éternel. Éternellement Dieu. Tu es le Dieu infiniment grand. Éternellement. Tu es le Dieu infiniment grand. Seigneur, c'est dans la joie que je suis devant ta face ce soir. Éternel, mon Dieu, j'ai attendu aussi ce moment. Parce que, éternel, mon Dieu, j'avais besoin de communier avec mes frères et sœurs pour t'adorer. Et parce que je sais, Seigneur, que tu aimes lorsque nous t'adorons d'une seule voix. Éternel, mon Dieu, c'est là que des quatre vents tu nous réponds. Que ton nom soit élevé, Père. éternellement Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Bien aimé ce soir, je veux te présenter le Dieu de Josué. Ce soir, je veux qu'avec moi, tu invoques le Dieu de Josué. Ce Dieu de Josué, oh, je l'aime particulièrement. J'aime le Dieu de Josué, le Dieu sacré des Hébreux. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions invoquer le Dieu de Josué. Nous allons aller d'abord dans le livre de Josué, chapitre 8. Je t'invite, bien aimé, à prendre le livre de Josué, au chapitre 8, verset 18. Josué 8, verset 18. J'y suis. Josué 8, verset 18. L'Éternel dit à Josué Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Bien-aimé, l'Éternel dit à Josué et vers Haï le javelot que tu as à la main. Bien-aimé, ce soir, tu as la, la, la croix de Christ entre tes mains. Et cette croix vers ce que tu veux que Dieu livre en ton pouvoir. Alléluia, fais comme Josué, ce Dieu-là qui livre, qui livre nos ennemis en notre pouvoir. Ce Dieu qui nous donne la victoire et qui fait que nous sommes plus que vainqueurs, bien aimé, ce soir, élève la voix là où tu es. Invoque le Dieu de Josué et tends la croix de Christ. Tends la main, tends la main, tends ta foi au nom puissant de Jésus vers ce qui te bloque, vers ce qui te rend las, vers ce qui te, vers ce qui te perturbe. Tends ta main et le Saint Esprit fait le travail pour toi. Lève la voix, élève la voix, bien aimé. Étant ta main comme javelot, comme Josué a étendu le javelot sur ordre de l'Éternel, sur recommandation de l'Éternel. L'Éternel dit étends simplement le javelot, hein, parce que je vais livrer cette ville en ton pouvoir, bien-aimé. Quelle est ta ville forte Quelle est la ville que tu veux que l'éternel livre en tes mains. Quelle est la ville que tu veux que l'éternel te donne en possession? Quelle est la ville? Alléluia. Quelle est la ville spirituelle? Quelle est la bénédiction? Quelle est la force? Quel est le pouvoir que tu veux que Dieu te donne? Élève la voix là où tu es et étends ta main maintenant. Étends ta main vers là. Étends la croix de Christ parce que tu n'as que ça comme... ce qui te donne la victoire. C'est ce qui te rend plus que vainqueur. Bien-aimé, ce soir étends ta main. des d'ébauche de ce soir éternel j'étends maintenant ta croix parce que c'est cette croix Seigneur mon Dieu qui m'a donné la victoire Seigneur mon Dieu lorsqu'il y a plus de 2000 ans Seigneur tu as croisé les mains en ma faveur sur cette croix Éternel pour Dieu Alléluia Seigneur tu as décidé que j'ai le pouvoir. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est obstacle en ce moment me fait entrer dans mes promesses. Seigneur mon Dieu, j'étends la croix de Christ maintenant et je mets cela en mon pouvoir parce que je vais entrer dans la grâce que l'Éternel a prévue pour moi. Je vais entrer dans l'élévation que Dieu a prévue pour moi. Je vais entrer dans la guérison que Dieu a prévue pour moi. Je vais entrer dans le bonheur que Dieu a prévu pour moi. Alléluia, je vais entrer dans mes grâces. Je vais entrer dans mes bénédictions. C'est pourquoi tout ce qui est obstacle maintenant, Dieu livre cela en mon pouvoir. Parce que c'est la croix de Christ qui me donne cette victoire. Alléluia, Dieu de Josué. Je t'invoque sur ma vie ce soir. Je t'invoque sur la vie des adorateurs et adoratrices ce soir. Tu connais leurs besoins. Tu connais les villes fortes. Tu connais les villes fortes de leur vie en ce moment. Je mets tout cela en ton pouvoir. Oh, par le sang de Christ, par la croix de Christ que je dirige maintenant, contre ces villes, contre ces villes fortes que tes enfants sont obligés d'affronter aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, la parole que tu as déclarée à Josué, il y a des, des milliers de que cette parole soit réalité pour nous aujourd'hui. Que cette parole soit vérité pour nous qui avons cru en toi. Pour nous qui croyons qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Seigneur, entre tes mains, je livre maintenant ces villes fortes que tes enfants, Seigneur mon Dieu, n'arrivent pas à franchir. Je livre ces villes fortes en leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien aimé, nous allons encore lire le livre de Josué. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5 verset 13 à 14. Josué chapitre 5 verset 13 à 14. Alléluia Je vais lire la parole de Dieu. Josué chapitre 5 verset 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis Verset 14, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur Alléluia. Bien-aimé. La deuxième facette de ce Dieu de Josué que je te demande d'invoquer ce soir, c'est à tes côtés, le chef de l'armée de l'Éternel combat pour toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, invoque le Dieu de Josué ce soir. Et le Dieu de Josué t'envoie le chef de son armée qui vient pour combattre à tes côtés. Tu ne le vois pas. Josué non plus n'avait pas l'habitude de voir cela. Mais ce jour-là, Dieu a ouvert tes yeux, bien-aimé. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses voir comment le chef de l'armée de l'éternel combat en ta faveur. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels et que tu vois dans les circonstances de ta vie que tu puisses ouvrir les yeux et que tu puisses reconnaître la main de l'éternel, que tu puisses reconnaître la présence du chef de l'armée de l'éternel à tes côtés. La situation peut te sembler difficile. Tu as l'impression peut-être qu'il y a un mur mais Dieu dit, le Dieu, de Josué que nous, oh Seigneur, le Dieu de Josué que nous invoquons ce soir, il dit, il y a le chef de l'armée de l'éternel qui est là. Et Dieu a ouvert les yeux de Josué ce jour-là pour que Josué se rende compte que la victoire contre Jéricho est impossible. Que Dieu montre à Josué ce jour-là qu'ils ne sont pas seuls et que physiquement ils sont peut-être des ailes humains entre eux. Mais lorsque tu crois en ton Dieu, lorsque tu as la ferme assurance que c'est lui qui est avec toi, Alléluia, il fait descendre son armée, et il ne fait pas descendre les, les, les petits soldats, non, non, non, le chef de l'armée, le chef de l'armée. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels ce soir, et que tu distingues, et que tu vois, dans la situation que tu traverses, dans tes circonstances, que tu vois que... Le chef de l'armée de l'éternel est là en ta faveur. Qu'il combat pour toi. Ressens-le. Au nom de Jésus, ressens-le, vis-le. Alléluia. Proclame-le. Témoigne de cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le chef de ton armée qui ne me quitte pas, qui ne me quitte pas, qui combat pour moi, qui combat pour moi à mes côtés, qui est toujours là, là où les forces m'abandonnent. Le chef de ton armée est là et il vient parce que tu l'as mis en mission. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, ouvre les yeux spirituels de tes enfants, ouvre les yeux spirituels de tes fidèles et que chaque personne, Seigneur, soit fortifiée par ta présence, par la présence de ton armée céleste au oh, nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prendre dans Josué, le livre de Josué, chapitre 6. Josué 6, versets 1 et 2. Josué 6, versets 1 et 2. Alléluia. Josué chapitre 6, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit que Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu dit que Jéricho était fermé. C'est-à-dire, les enfants de l'Éternel sont devant une barricade. Tout a l'air bloqué. La parole de Dieu dit que personne ne sort, personne n'entre. Mais bien avant, juste avant cela, l'éternel des armées fait descendre le chef de l'armée. Il fait descendre, Dieu dit, l'éternel fait, fait descendre le chef de son armée. Alléluia Pour combattre en faveur d'Israël. Et le Dieu de Josué, il dit à Josué devant cette barricade, « Je livre entre mes Jéricho et son roi. » ainsi que ces vaillants soldats. Bien-aimés, c'est le Dieu de Josué que j'invoque sur ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas la barricade qui est devant toi. Je ne sais pas quelle barricade, mais le Dieu de Josué que j'invoque ce soir. Elle est là pour te dire Je livre en tes mains Le Jéricho de ta vie Bien aimé Jéricho doit tomber Jéricho est tombé déjà L'éternel quand il dit Je livre, il livre Tout à l'heure nous avons lu le passage Où il dit étends le javelot Nous avons prié Pour étendre la croix de Christ Qui est notre javelot Nous étendons cela Et la parole de Dieu dit Je livre ça en tes mains Le même Dieu C'est le même Dieu qui dit Je livre Jéricho en tes mains Le même Dieu Fait venir son armée Et son armée combat Est-ce que vous voyez un peu la façon dont Dieu... Alléluia Il se manifeste de diverses manières, mais il demeure le seul. Il a toujours... La même tactique. Il a la même stratégie. Parce que il, sa stratégie, c'est quoi Il te montre le, le problème, est là et puis il dit, « Je livre ça là entre tes mains. Mon enfant, ça là, c'est petit. Je gère. Mon enfant, je, je m'en occupe. Ne t'inquiète même pas. Et puis, ce n'est pas tes forces qui font quoi que ce soit. » C'est pour cela que Dieu a ouvert les yeux de, de, de Josué, pour qu'il voit le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia Pour qu'il voit, « Bien-aimé, le chef de l'armée de l'Éternel est quelquefois dans ta, dans ta circonstance, mais tu ne sais pas. » Ah, tu ne vois pas, Alléluia, mais Dieu dit, je livre Jéricho entre tes mains, ça a beau être barricade, ça a beau être fermé, Jéricho n'a qu'à être comment, comment, Dieu dit, je livre entre tes mains, là où on dit, personne n'entrait personne ne sortait, bien aimé, toi tu vas entrer, toi, tu... Alléluia, toi tu vas entrer, toi tu vas sortir, le même Dieu là, est arrêté là, et puis parle à Josué, Alléluia. Il parle à Josué. Ce qui est fermé devant toi ce soir, bien-aimé. Ce qui est barricadé devant toi ce soir, bien-aimé. La parole de Dieu dit là où personne ne sort, là où personne n'entre, toi tu vas entrer, toi tu vas sortir. Toi tu vas entrer, tu vas te servir. Tu vas sortir quand tu veux. Alléluia. Tu vas aller prendre ce qui est à toi, bien-aimé, ce soir. Parce que Dieu dit il livre en tes mains. Et il livre en tes mains, non seulement le roi, c'est-à-dire dans la ville, là. Ce qui est barricadé devant toi, là. La personne qui dirige ça. Dieu dit, il livre sans mains. Les personnes qui l'utilisent pour faire son armée, Dieu dit, ça là, il livre tes mains, bien aimé. Est-ce qu'il n'y a pas de raison valable pour dire Amen? Est-ce qu'il n'y a pas de raison valable pour dire Alléluia? Est-ce qu'il n'y a pas de raison valable pour dire Seigneur, il n'y a que toi que ton règne arrive? Alléluia! Notre Père qui est au ciel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 Ô oh, notre papa qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, est-ce que tu crois que le Dieu de Josué, c'est également ton Dieu parce qu'il n'a pas changé? Moi, je crois qu'il est mon Dieu. Je crois que c'est en ce Dieu-là que nous crions, que nous croyons. Je crois que c'est à ce Dieu que nous crions tous les soirs. Je crois que c'est ce Dieu que nous adorons tous les soirs. Alors ce qu'il a fait à Josué hier et au peuple d'Israël hier, c'est valable pour moi. C'est pourquoi moi je l'appelle mon papa. Alléluia, bien-aimé. Oh, notre papa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 Oh, notre pouvoir de ce jour, donne-nous aujourd'hui ta bénédiction de ce jour. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, l'exaucement de ce jour. Oh, Seigneur, donne-nous aujourd'hui ce que tu nous as promis. Pardonne nos offenses, Père, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous croyons que le sang de Christ nous a déjà lavé. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Pardonne-nous nos offenses, Père. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, mon Dieu, ne nous maintiens pas dans la tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Louange à toi, ô oh Père, béni soit ton Nom. béni soit ton Nom, ô Yahvé, j'irai. Louange à toi, ton nom, le plus beau des poèmes, ton nom. La plus belle chanson, ton nom, c'est celui-là que j'aime, alléluia, ton nom, c'est le plus grand des noms, oh Jésus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 Jésus, ce nom qui sauve, c'est ce nom qui brise les barricades. C'est ce nom qui me fait entrer et sortir de Jéricho. C'est ce nom qui me permet de posséder les villes fortes. C'est ce nom qui me permet de posséder ce qui était bloqué devant moi. C'est ce nom qui me... Alléluia. C'est ce nom qui est le plus puissant de tous les noms. C'est ce nom-là qui crie victoire dans ma vie. Alléluia. Je porterai cette croix et je la brandirai vers tous les obstacles qui se présentent devant moi. Je la brandirai et je la pointerai vers les montagnes qui se présentent devant moi. Et elles s'écrouleront. Les villes fortes s'écrouleront. Je la posséderai. Elles tomberont à mon pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, ô éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, éternel. Parce que moi, je t'appartiens. Toi, un Dieu si grand. Moi, je t'appartiens. Alléluia. Ton nom humilié sur la terre. Le nom de Jésus méprisé par les tiens. Oh Jésus. Ton nom Jésus. C'est en lui seul que j'espère. Alléluia. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai, Yahweh. Ouais. Et je l'exalterai.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 J'aime ton nom, je crois en ton nom. Alléluia, alléluia. Et ce nom-là, il est marqué sur mon front, il est marqué sur ma vie, il est marqué oh dans toutes mes circonstances. Ce nom est marqué, ce nom est marqué. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Ah, lorsque je suis face à des attaques, lorsque nous en connaissons tous les jours, comme ce que nous voyons tous les jours, Alléluia. Le nom de l'Éternel est marqué. Et c'est en ce nom que nous sommes délivrés. C'est en ce nom que nous possédons ce qui est à nous. Bien-aimé, est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que le Dieu auquel tu crois est puissant, que le Dieu que nous adorons est puissant, si tu le crois, ne deviens pas là, ça. ne deviens pas là. Alléluia. Que tu ne sois pas en train de compter les jours. Oh, nous sommes en main. Depuis là, l'année, non, non, non, le Dieu, là. il dit, il faut étendre vers cette ville forte-là, le javelot, le sang de Christ, la croix de Christ, et possède-moi ça. Il dit, Jéricho était barricadé, fermé. Mais le chef de l'armée, là, le chef de l'armée combat, et il dit, regarde, ce que tu vois là qui est barricadé, alléluia, bien aimé, c'est mon message pour toi ce soir. Ce que tu vois là qui est barricadé, qui est fermé, ce que tu vois où personne n'entre, d'où personne ne sort, il dit ça là. Alléluia. Je livre ça en tes mains. Alléluia. Si tout est facile, qu'est-ce que lui va faire il dit, ce qui est barricadé là, je lis sans tes ah, Ce qui me plaît chez mon papa, non? Il ne va pas chercher les villes où il n'y a rien là, où on, on, on traverse comme une passoire. Ça là, quand on dit c'est compliqué, il dit, c'est ça là, moi je te donne. C'est ça là que toi tu vas prendre. Ce qui est fermé, barricadé. Toi tu vas entrer, tu vas sortir. Tu vas entrer, tu vas posséder, tu vas sortir. Puis tu rentres quand tu veux, tu prends. Parce que ça t'appartient. Parce que moi, ton père, je t'ai donné. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix partout. Et je la brandirai pour ma victoire. Parce que c'est cette croix qui m'a donné la victoire. Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Oh, nous déclarons, Père, nous déclarons. Bien aimé, si tu peux dire à ton papa que tu l'aimes ce soir. Est-ce que tu peux lui écrire que tu l'aimes? Est-ce que tu peux lui manifester ton amour là où il est assis? Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Oh, bien aimé, il faut aimer ce Dieu plus que vainqueur. « Celui qui te rend plus que vainqueur ».« Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. »« Oh, je t'aime, papa. »« Père, nous déclarons... »« Là où tu te trouves sur ton trône, tes enfants sont à tes pieds ce soir. » pour te dire, Seigneur, mon Dieu, pour te déclarer leur amour profond pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Oh, nous déclarons notre amour profond pour toi. Bien aimé, dis-lui que tu l'aimes. Père, nous déclarons, Papa, que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Je t'aime, oh Yahweh, oui. je t'aime, oh roi de gloire, je t'aime, Éternel, je t'aime, Papa. Oh, Papa, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Je veux louer, je veux louer mon papa. Louer Yahweh Dieu, je veux le louer. Je veux adorer, je veux adorer mon papa. Oh, je veux l'adorer, je veux l'adorer. Je veux chanter, je veux chanter mon papa. Oh, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux louer, je veux louer mon papa, je veux le louer, je veux le louer, je veux adorer, je veux adorer mon papa, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux adorer, je veux adorer mon papa. Oh. Je veux l'adorer, il s'appelle Jéhovah, Jéhovah Jéhot, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah.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 Jého, Jého, Jéhovah. Oh! Je veux chanter. Je veux chanter pour papa. Je veux chanter Dieu. Je veux le chanter. Je veux adorer. Je veux adorer mon papa. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Jého, Jého, Jéhovah. Jého, Jého, Jéhovah. Jého, Jéhovah. Jého, Jého, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah, c'est Jésus, le roi de gloire. Bien-aimé, à ton Dieu, c'est Jésus, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est Jésus, le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Bien-aimé. L'éternel, notre Dieu, là, il est bon. Il est puissant. Alléluia. Le temps lui appartient. Les circonstances lui appartiennent. C'est lui qui les manipule à sa guise. Il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr, ce qu'il veut pour toi et moi, là. ce sont de bonnes choses. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix. Alléluia Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Bien aimé, si tu as retenu ça, tu as tout compris. Si tu as retenu ça, tu as tout gagné. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia « Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon. » Alléluia. Ton papa est mon papa. Il est Dieu, il est bon, il est grand, il est élevé. il est puissant. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, c'est lui qui envoie son armée. On est en train de parler du Dieu de Josué. C'est lui qui envoie son armée pour combattre pour toi. C'est lui qui te donne les villes fortes, là. là où on pense que personne ne peut entrer, il prend et puis il te donne. Il met en ta possession C'est lui, lorsque tout est fermé, barricadé C'est lui qui fracasse Et qui te donne, il dit ça là C'est petit, je livre sans mains. Sachez que l'Éternel est Dieu Il est le roi, il est bon Alléluia Sachez que mon papa est Dieu Il est le roi, il est bon Oh Jésus est bon mes frères Il nous a donné sa vie Il est bon la ville, ça lui a coûté sa vie. Il est bon, sachez que l'éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Jésus est bon, oh, mes frères, oh, il est bon. Jésus est bon, oh, mes sœurs, oh, il est bon. Il nous a donné sa vie. Bon. La ville, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Le pouvoir là, ça lui a coûté son sang. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia, notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand, notre Dieu est victorieux. Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh Jésus, que ton nom est bon. Bien-aimé, lève la voix et dis lui comme il est bon dis-le comme il est grand reconnais sa seigneurie oh Seigneur éternel que ceux qui ne te connaissent pas voient une dans nos vies le témoignage de ta gloire le témoignage de ta puissance, parce que toi, tu es Dieu. Seigneur, on n'a même pas besoin de démontrer, parce que quand on regarde l'univers, on ne peut pas ne pas reconnaître que tu es Dieu. Quand on regarde nos vies, Seigneur, quand on regarde le souffle de vie que tu nous as donné, on ne peut pas ne pas dire que tu n'es pas bon. Seigneur éternel, tu es bon. Alléluia, tu es bon, tu es amour, tu es puissant, tu es unique, tu es le véritable. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, Père éternel, parce que Seigneur, « Oh Seigneur, je me demande qui ce qui se serait passé dans nos vies si nous ne t'avions pas connu. En tout cas, moi, ce qui me concerne, te connaître, c'est pour moi une bénédiction. » C'est pour moi un privilège. Éternel, mon Dieu. Oh, éternel, mon Dieu, j'étais perdu, J'étais perdue. J'étais malheureuse. Je ne savais pas où aller. Je n'avais personne, Seigneur. Lorsque, Seigneur, mon Dieu, tu t'es présenté à moi. Et tu m'as montré ton amour, éternel, mon Dieu. Tu m'as montré, Seigneur, mon Dieu, que même lorsque je me perds, tu es prêt à laisser les 99 autres brebis pour aller me chercher. Parce que tu m'as montré que j'ai du prix à tes yeux. Tu m'as montré comment je suis précieuse au oh, Père. Et je suis devenue ta chouchou, Seigneur, sans avoir fait sans avoir rien mérité c'est simplement ta grâce c'est pas plus grâce c'est un privilège oh dieu je regarde l'histoire de ma vie et je me rends compte que si je n'avais pas été là oh père éternel ça aurait été la catastrophe en même temps seigneur mon dieu non content, non satisfait d'avoir fait ça. Seigneur, tu as encore de grands projets pour moi. Et c'est pour très bientôt. C'est déjà arrivé. C'est pour moi que tu te présentes ce soir comme le Dieu de Josué. Tu te présentes à moi ce soir comme ce Dieu qui fracasse les murailles qui restent. Parce que bientôt, Seigneur mon Dieu, je vais entrer. Alléluia. De pour moi ce soir, Seigneur mon Dieu, tu te présentes comme le Dieu de Josué qui me dit, tu n'as que la croix. Cette croix sur laquelle j'ai eu la victoire. Cette croix où tout est accompli. C'est cette croix simplement que tu présentes et avec cette croix, toutes les portes vont s'ouvrir devant toi. Mon, le chef de mon armée là, il combat à tes côtés. Oh Dieu tout puissant, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Honneur à l'agneau, honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. L'agneau de Dieu. Puissance à l'agneau. L'agneau de Dieu. Puissance à l agneau, l agneau tu vas lui dire puissance, ce soir, bien aimé à ce Dieu de Josué. Puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, l'agneau de Dieu, puissance à l'agneau, l'agneau de Dieu, puissance l'agneau, sa sa la yo handio na handio na la yo la yo Est-ce que tu peux voir la puissance de Dieu qui se déverse sur toi maintenant? Est-ce que tu peux oh? Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu qui se répand sur ta vie maintenant? Oh, bien-aimé, ouvre les yeux, vois. Ouvre tes yeux spirituels, ouvre les yeux de ton cœur, ouvre les yeux de ton âme et vois la gloire de Dieu qui descend sur toi là où tu te trouves. Oh, que la puissance de Dieu descende sur toi où tu te trouves. Puissance, l'agneau. Puissance l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau, bien aimé, dites gloire à l'agneau, dites gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Il a tout sacrifié pour toi, bien-aimé. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Honneur à l'agneau, bien-aimé ce soir. Honneur à l'agneau. alléluia Bien aimé, tu vas encore prendre ta Bible toujours dans le livre de Josué. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là c'est le Dieu de Josué que je vous présente. Le livre de Josué, chapitre 10, et c'est le dernier passage pour ce soir. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Josué 10, verset 12 à 13. Alors, Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amouréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Eh, bien-aimé, j'aime Josué. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia, bien-aimé. J'aime Josué, et j'aime le Dieu de Josué par-dessus tout. Mais j'aime la force de Josué, l'autorité que Josué prend. Alléluia. On dit, il a parlé à l'éternel et il a dit, bien aimé, il a parlé à l'éternel et ensuite il dit, hein, devant tout le monde, soleil, arrête-toi. Arrête-toi là sur Gabon, et toi lune, arrête-toi là-bas sur la vallée d'Ajalon. Bien aimé, c'est quelqu'un qui connaît sa position en Christ là. Celui qui connaît sa position en Dieu, lui qui peut faire ça, et il parle à son papa, il chuchote à l'oreille de son papa, et puis il dit, il leur donne à la nature, et la nature lui obéit, parce que c'est ce pouvoir-là que Dieu te donne, bien-aimé, en réalité. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, je ne sais pas devant quoi tu es en train de pleurer, je ne sais pas devant quoi tu es bloqué, mais la parole de Dieu te dit, ce soir-là, prends l'autorité d'un enfant de Dieu, là où tu es en ce moment-là. Prends l'autorité d'un enfant de Dieu et puis parle à cette situation. Ordonne à la nature. Ordonne aux circonstances, maintenant même bien-aimés. Ordonne maintenant, saisis ce moment où le Dieu de Josué te laisse invoquer ce soir. Invoque-le ce soir. Prends ton autorité et puis saisis. Bien-aimé, au nom de Jésus, prends maintenant. Prends maintenant ton autorité d'enfant de Dieu. Prends ton autorité parce que Dieu t'a donné tout pouvoir. Il t'a donné tout pouvoir. Il m'a donné tout pouvoir. Là où tu te trouves, invoque maintenant ton Dieu. Parle à ton Dieu. Et puis ordonne aux circonstances. Ordonne à l'univers. Ordonne à la nature. Et crois que si Josué a pu le faire hier toi aujourd'hui tu as le Saint-Esprit, tu peux le faire également. Alléluia. Toi, mon élévation. Toi, mon positionnement. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne maintenant d'arriver dans ma vie. C'est une question de jour. Je t'ordonne maintenant de te positionner là dans ma vie parce que je dois témoigner de la gloire de l'éternel. Que le soleil s'arrête s'arrête maintenant sur la vie des enfants de l'éternel. La lumière de l'éternel s'arrête maintenant sur vos vies, sur cette plateforme. On donne à la maladie maintenant de dégager. Ordonne maintenant, Ordonne maintenant à toutes les contraintes financières de dégager au nom puissant de Jésus. Et Ordonne maintenant, Alléluia, donne maintenant aux quatre vents de te faire venir l'argent dont tu as besoin la richesse dont tu as besoin, le positionnement qu'il te faut, ce que Dieu t'a promis. On oh, donne maintenant que cela arrive. que à La pauvreté dégage de ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, Dieu de Josué, c'est toi que j'invoque ce soir. Parce que je sais que ce que tu as permis à Josué de faire hier, yeah, au nom puissant de Jésus, je connais mon autorité en toi. Je connais ma position en toi. Alléluia. Et au nom de cette position que toi-même tu m'as donnée par le sang de Christ. Oh Seigneur, mon Dieu, ce sacrifice parfait. Au nom de ce sang qui a coulé pour moi. Au nom de Jésus-Christ, j'en donne maintenant la maladie de dégager du corps de tes enfants. J'en donne maintenant la pauvreté de dégager de leur vie. J'en donne maintenant au manque financier. Au manque sur tous les plans de dégager de leur vie. J'ordonne maintenant à J'en donne maintenant toutes les épreuves de dégager de leur vie. J'en donne au manque de dégager. Et j'attire dans leur vie maintenant la prospérité. J'attire dans leur vie la vie en abondance. J'attire dans leur vie la santé. J'attire dans leur vie le J'attire dans la vie l'élévation. J'attire dans la vie les bénédictions. J'attire dans la vie maintenant tes promesses. Je le donne à ces promesses de venir s'attacher maintenant à leur vie et de se rendre visible maintenant, de se rendre concrète maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je connais ma position. Louange à toi, ce Seigneur. Alléluia. Je connais ma position. Je connais mes droits. Plus jamais poussière, né par l'esprit, condamné à réussir sur tous les plans. Je connais ma position en Jésus-Christ. Bien aimé, si tu connais ta position, je connais ma position, je connais mes droits. Oh, alléluia. Alléluia Je confesse maintenant, au oh nom puissant de Jésus, que je témoigne, le mois qui arrive la journée, là. je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi, mais parce que quelque chose va se passer. Je connais ma position, je connais mes droits, plus jamais poussière n'est pas l'Esprit condamné à réussir. Sur tous les plans Je connais ma position En Jésus-Christ Bien aimé si tu connais ta position Si tu connais ta position, proclame-le Je connais ma position Je connais mes droits Plus jamais poussière Née par l'Esprit Condamné à réussir sur tous les plans. Je connais ma position en Jésus Christ. Bien aimé, c'est pas la foi que Josué dit au soleil. Arrête-toi là. La même parole de Dieu dit. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne de se déplacer et elle va se déplacer, elle va bouger parce que elle sait qui lui parle. Josué, il a pris cette autorité. Il a ordonné au soleil de s'arrêter. Il a ordonné à la lune de s'arrêter parce qu'il venait de parler à son papa. Il a pris l'énergie la, la, chez son papa. Il a pris le pouvoir chez son papa. Il a pris l'autorité de son papa bien-aimé. Toi aussi, fais la même chose. Fais la même chose sur ta vie. Quand tu te lèves le matin, commande à tout ce qui est blocage de ta vie, de dégager et ordonne à tout ce qui est prospérité, abondance, de s'attacher à toi et de ne pas juste s'attacher et puis de rester comme ça dans le virtuel. Non, non, non, non, non, non. Il faut que ce soit physique, que ce soit concret, que ce soit palpable, que ce soit réel. Et j'attache cela à ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu peux lui dire ça ce soir Est-ce que tu peux dire à ton papa ce soir qu'il est Yahweh Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Seigneur, je suis prosterné à tes pieds. Tu es Yahweh, Alpha et Omega tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Bien aimé, bientôt, moi je, je voyage maintenant en première classe. Oh, je suis fatigué de classe et coach Je dois bouger. Je dois changer de position. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est en toi que j'ai cru. Je crois que ce que je dis, c'est de toi que je viens de l'obtenir. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, merci Seigneur. Alpha. Et oméga, gloire. tu es Yahweh, Alpha et oméga. Bien-aimé, dis, gloire à ton Dieu. rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux.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 Le monde chante alléluia Tout le monde chante alléluia Tout le monde chante alléluia Les adorateurs chantent alléluia Adoratrice chante alléluia Tout le monde chante alléluia chante alléluia bien aimé chante alléluia, alléluia. gloire à dieu qui... qui règne dans les cieux alléluia. alléluia bien aimé là où tu es si tu peux te prosterner prosterne toi gloire à dieu qui règne dans les cieux alléluia, alléluia. gloire à dieu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 Chante Alléluia. Alléluia Dieu de Josué Alléluia Dieu d'Abraham Alléluia Dieu d'Israël Alléluia. Alléluia Tout le monde chante Alléluia, Alléluia. Tout le monde chante Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia. Tout le monde chante, Alléluia. Tout le monde chante, Alléluia. Tout le monde chante, Alléluia. Adorateur, chante, Alléluia. Adoratri, chante, Alléluia. Alléluia. alléluia, tout le monde chante, Alléluia, alléluia. tout le monde chante, alléluia. alléluia, tout le monde chante, Alléluia, Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Nous chantons, Alléluia, Seigneur, ce soit mon âme, chante, Alléluia. Mon âme chante aux anas, parce que toi, tu mérites la louange. Toi, tu mérites l'adoration. Toi, tu mérites, Seigneur mon Dieu, que nous nous consacrions entièrement à toi. Et c'est ce que nous avons fait de nos vies, ô oh Père. C'est ce que nous avons fait de cette plateforme qui t'est consacrée. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nos vies t'appartiennent. Et que tu te glorifies dans cette vie. Pour que le monde voit, Seigneur mon Dieu, qu'on ne t'adore pas en vain. Seigneur, nous n'avons pas d'autre mot que de te dire que tu es Dieu. Alléluia Papa Yahweh, je n'ai pas de moyens yeah, Pour te dire combien je t'aime Papa Yahweh, je n'ai pas de moyens yeah, Pour te dire combien je t'aime Oh Seigneur, Seigneur Jésus, comment te dire que sans toi ma vie n'est rien, Jésus tu es mon roi, Seigneur Jésus tu es ma victoire, Jésus tu es mon roi, Seigneur Jésus tu es ma victoire, Jésus je veux t'adorer, Seigneur Jésus tu es ma vie. Jésus, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, tu es ma vie. Ta parole est vérité. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Jésus, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Papa Yahweh, je n'ai pas de mots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 Lorsque le temps arrive, mais je n'ai pas envie de vous laisser parce que le Seigneur veut que nous continuions de l'adorer. Ça veut dire que même quand on va se séparer en ligne de cette plateforme tout à l'heure, bien-aimé, continue d'adorer ton Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Continue d'adorer ton Dieu parce que ce soit ce qu'il veut, c'est que tu l'adores, lui, le Dieu de Josué. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Papa Yahweh Adorons l'éternel Dieu Adorons le Dieu sacré des Hébreux Adorons le Lion de Judas Adorons le Dieu de Josué Adorons l'étoile brillante du matin Adorons l'éternel Dieu, oh alléluia Hosanna, alléluia Hosanna, alléluia Hosanna, alléluia Hosanna. Toi dont la flamme est en train de s'éteindre. Je te parle ce soir. Invoque le Dieu de Josué et dis à ton Dieu, je suis venu t'adorer. Toi, l'étoile brillante du matin. Toi, le Dieu sacré des Hébreux. Toi, par qui toutes choses arrivent. Toi qui dis et la chose arrive. Oh, Adorons Papa Yahweh. Adorons Nissi. Adorons Yahweh Rapha. Adorons Elohim, adorons le lion de Juda, adorons le dieu de Josué, adorons le lion de Juda, adorons l'étoile brillante du matin, adorons le dieu de gloire, adorons Je Jiré Adorons Papa Yahweh, Adorons l'étoile brillante du matin, oh, Adorons le Dieu de gloire, Adorons le Dieu des Hébreux, Adorons le Dieu d'Israël, Adorons le Dieu qui répond par le feu, Adorons papa Yahweh, adorons le lion de Juda, adorons le dieu de Josué, adorons papa Yahweh. Alléluia, Hosanna! Alléluia, Hosanna! Hallelujah, hosanna! Hallelujah, hosanna! Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, hosanna! Rekedebo shekebakaya cont shake the baya. Orika Basheke the Bakaya wasori shekedba or is kinte sheki debaya. Oribaya konte loki sheki bayabakobba ki siki the huntilight the god shiki debaya. Rimake seke the oh rika ba reboca shekele oyabakaisia come the lord is kedy shekele oya, ribaka shiki kante se rike sheki de cora, reki ya va sekede sabakaya, reke the cori Oh Dieu sacré des Hébreux, oh Dieu de Josué. Merci pour ta présence avec nous ce soir. Merci parce que tu touches chaque cœur de tes enfants, chacune de tes filles connectées. Merci parce que tu bénis leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons invoqué ce soir. Et nous croyons que tu réponds, Seigneur, tu as le feu. Nous croyons que tu réponds au cœur de tes enfants. Nous croyons Seigneur, mon Dieu, que c'est toi qui as disposé toutes choses. Nous croyons que tu rallumes à nous la flamme qui est en train de s'éteindre. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que tu agis puissamment. Et nous croyons que nous témoignerons, Seigneur. Joie ne passera pas. joie ne passera pas. Moi, je vais témoigner. Et je crois que « Seigneur mon Dieu, parce que tu me donnes la force. » De Josué. Tu me donnes l'autorité que tu as donnée à Josué, Père. Je crois, Seigneur mon Dieu, que ce que je prophétise sur la vie de tes enfants, Seigneur mon Dieu, prend vie et devient réel, devient palpable. Je proclame la santé dans leur vie. Je proclame la prospérité dans leur vie. Je proclame la vie en abondance pour tes enfants. Je proclame ce soir, mon Dieu, oh Seigneur, que toutes les épreuves disparaissent. Je proclame que le chèque, Seigneur mon Dieu, se détache et disparaît. Je proclame le succès dans leur vie. Je proclame, Seigneur mon Dieu, ton vainement dans leur vie. Je proclame que ton règne arrive au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur te soient rendus, Père. Merci, Seigneur. Adorateur, adoratrice, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ne, ne, ne t'arrête pas. Continue d'invoquer le Dieu de Josué. Adore le Dieu de Josué. Parle avec le Dieu de Josué ce soir et prends autorité pour posséder ce qui est à toi. Parce que l'éternel t'a tout livré aujourd'hui. L'éternel t'a donné tout pouvoir pour que tu possèdes. L'éternel t'a livré tout. Et le chef de l'armée à tes côtés, que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen et amen.